Dans cette vidéo, et à travers un unique exemple, nous allons illustrer différentes méthodes qui permettent de calculer une quatrième proportionnelle, c'est-à-dire qui permettent de compléter un tableau de proportionnalité. Considérons pour cela le tableau de proportionnalité suivant, dans lequel on a porté la distance en kilomètres que parcourt un serpent en fonction de la durée en minutes de son parcours. Calculons les valeurs X, Y, Z et T, avec différentes méthodes. Voici le calcul de X. En utilisant la définition de deux grandeurs proportionnelles, et comme 15 x 3 égale 45, alors la distance parcourue par le serpent est 2 x 3 égale 6 km. Donc X vaut 6. Calculons Y. Pour cela, on peut calculer le coefficient de proportionnalité de ce tableau. On l'obtient en recherchant le nombre qui multiplié par 2 donne 15. C'est donc 15,5 ou 7,5. Dans le contexte de cet exercice, cela signifie que le serpent parcourt 1 km en 7 minutes et demi. Ainsi, y est égal à 33 divisé par 7,5, c'est-à-dire que y vaut 4,4. Calculons maintenant la valeur z. Et pour cela... Utilisons l'égalité des produits en croix. Comme c'est un tableau de proportionnalité, les produits en croix 2 x 9 et z x 15 sont égaux. Autrement dit, z est égal à 2 x 9 sur 15, c'est-à-dire que z vaut 1,2. Terminons avec le calcul de t à l'aide de l'additivité. On remarque que 42 minutes, c'est 33 minutes plus 9 minutes. Donc la distance parcourue en 42 minutes par le serpent est celle qu'il parcourt en 33 minutes plus celle qu'il parcourt en 9 minutes, c'est-à-dire 4,4 plus 1,2. Donc T vaut 5,6 km. On remarque que c'est la connaissance de deux valeurs non nulles qui se correspondent, ici 2 et 15, qui permet de compléter ce tableau de proportionnalité. Pour conclure... Il n'y a aucune de ces méthodes à privilégier. C'est la réflexion face à la situation et la facilité des calculs qui doivent inciter à varier les méthodes de calcul d'une quatrième proportionnelle pour être efficace et rapide dans son travail de recherche.